Pour y arriver, on s'entraîne sans répit. C'est ça la gueule académique. On veut gagner. On va tous nous montrer qui on est. Ensemble, on est Yu-Gi-Oh! GX, nouvelle génération. Et salut les Australiens, c'est Gabriel. Aujourd'hui, on se retrouve pour 3 petites vidéos. Alors, je sais pas quand c'est que j'ai posé, mais j'ai fait les 3 vidéos le même jour. Voilà. 2. La, la boîte. Comme ceci, où il y a trois decks dedans. Trois decks avec des cartes promotionnelles. Donc, je pense que les cartes promotionnelles, on les verra après. Hein Donc, déjà, on va commencer par le deck de Yugi. C'est que des decks de Yugi, je précise, hein Mais, du tournoi de Pegasus. Exodale interdit en rare. Jambe droite de l'interdit en rare. Jambe gauche de l'interdit en rare. Bras droit de l'interdit en rare. Bras gauche de l'interdit en rare. Après, soldat du d'illustre noir. Fe euh, soldat du lustre noir, émissaire du commencement. Donc, je ne je garde rien. Je vous le dis si je garde. Hein. Ça va être des petites vidéos de 10 minutes. Mais bon, voilà. Magicien sombre. Magicienne des ténèbres. Gaël le chevalier champion enfin, Gaïa, le chevalier implacable, crâne invoqué, malédiction du dragon, tortue catapulte, gardien celt, dragon ailé, gardien de la forteresse numéro 1. lutin sauvage, guerrier castor, gris fort, elf mystique, soldat genre de pierre, Cimetière de Mammouth. Kuribo. Renaissance du monstre. Ils auraient pu l'éditer dans la même édition que dans, dans la série. Épée de révélation de la lumière. Boîte mystique. Contrôle cérébral. Guérison de monstres. Flèche brise sort. Corne de Nicorne de l'icorne, corne de l'unicorne, pardon, lune mystique, terre embrasée, multiplicateur, transformisme, maquis ou la bonne mystique, polyhumanisation, rituel du lustre noir, force de miroir, les chapeaux magiques, L'œil de la vérité, multiplicateur, transformisme, maquis ou la poème mystique, polyhoménisation, rituel du lustre noir, force de miroir, les chapeaux magiques, l'œil de la vérité, le transfert, et Gaïa, le dragon chevalier. Voilà, tout simplement pour ce deck. Donc pour l'instant, je ne garde rien. Donc tout part à l'échange. Voilà. Alors, excusez-moi pour le bruit, il faut gérer. Voilà, tout simplement. Donc, tout part à l'échange. Pour le moment. Donc, si vous avez aimé cette petite vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur tous les réseaux sociaux. Moi, j'ai le faire. Et on se dit à très prochainement pour de nouvelles vidéos sur la Kimastral Bio. Allez, ciao tout le monde! Hey, hey, le pouvoir est en toi! Nous, toi, moi, c'est pour la victoire qu'on se bat! Tu seras le meilleur un jour, on s'en souviendra! Maintenant, passe à l'action! Et tu prêt à jouer et qui tu veux? Quand tu veux, dans le monde entier! Tu veux tenter ta chance? Fais bien rouler les